Je suis Julia Cabrera, je travaille comme fonctionnaire à l'Institut Cubain d'Amitié avec le Peuple, à la Havana, Cuba. Et j'ai été invitée par l'association Les Amis des Cubains en Guadeloupe, dans le but d'accomplir un programme d'échange, de, de visite, et avec les amis que nous adorons depuis longtemps, parce qu'on travaille avec l'association depuis 1990. Bon, d'abord dire eh, que de façon générale, on a organisé un programme, un programme très intéressant, qui m'a permis eh, d'abord de contacter justement toutes ces forces-là, surtout toutes les forces qui travaillent et, eh, pour, soutenir, pour soutenir Cuba. Nous avons eu des échanges très intéressants dans les domaines de la santé, dans les secteurs culturels, et nous avons échangé avec les associations qui travaillent et la culture et ça c'est intéressant parce que ça c'est un de nos domaines qui, qui lie nos peuples de la Caraïbe. Et surtout, nous avons, hier nous avons organisé un échange avec une organisation qui travaille surtout avec la jeunesse. Parce qu'on dit toujours que la jeunesse, c'est l'avenir, c'est le futur. Il faut travailler et incorporer les jeunes de la Caraïbe à cette tâche que nous euh, considérons très importante, que c'est la solidarité avec Cuba, mais la solidarité avec tous les pays de la Caraïbe. Euh, parce qu'il faut d'abord que nous, en tant que caribéens nous les connaissons nous-mêmes pour pouvoir lutter euh, et vivre ensemble. Je crois que ça, c'est important aussi. J'étais surprise, hein, parce qu'on ne sait pas, moi, je ne savais pas combien d'associations, combien d'associations euh, existaient ici, en Guadeloupe, qui travaillaient pour Cuba, qui soutenaient Cuba. Alors, ça m'a permis, bien sûr, dans cette, euh, dans cette locale, dans le siège de Cuba-Guadeloupe Coopération, nous a, nous a permis de nous réunir tous tous les représentants des organisations différentes et travailler dans le but de travailler ensemble pour Cuba, pour les Caraïbes, pour que notre amitié soit renforcée, soit renforcée avec le travail que chaque organisation ou chaque représentant des associations ici réunies puisse apporter et, et pour la solidarité avec Cuba et la Caraïbe. Je sens, je sens que c'est plus vivant que jamais, surtout en écoutant, en écoutant tous les projets et toutes les idées que les amis envisagent de développer à partir de ce moment. Je suis sûre que cette visite ou cette rencontre qu'on vient d'avoir avec, avec vous, ça va permettre de donner un nouvel air. Oui? à l'association Les Amis de Cuba et toutes les associations qui travaillent avec l'association Les Amis de Cuba en Guadeloupe. Vous dire que effectivement Cuba c'est le seul pays qui vit sous un blocus intense depuis plus de 60 ans, que ce blocus a des conséquences négatives pour la population, pour les échanges avec avec le monde extérieur. Cuba se limite. Et, et pour avoir et, des crédits externes, pour avoir des médicaments, pour avoir l'alimentation, des aliments qu'on peut acheter à l'extérieur. Et c'est justement le but de ces blocus des États-Unis qui essaie de et, faire, et, comment, et, faire pression, pression sur le peuple cubain pour qu'il détourne de son objet. Et, et de, de, de, de l'objet de sa lutte qui mène depuis la victoire de la révolution et ce que eh, le peuple Cubain a choisi de construire euh, la façon économique de vivre c'est euh, son projet socialiste qui malgré le blocus il défend jusqu'au présent et, et on essaye en même temps de tourner, de, de, de mettre en pratique des mesures qui permettent de euh, défendre le projet parce que le projet que c'est le peuple Cubain qui a choisi D'abord, et parce que c'est le peuple cubain qui considère que c'est le projet qui peut résoudre les problèmes sociaux à l'intérieur du pays et qui est en plus qui met au centre de n'importe quel débat l'être humain. Et je, je crois que ça, c'est le plus important pour Cuba en ce moment. Oui, et quoi dire au peuple guadaloupe Alors qu'il faut, il faut être unis, il faut défendre l'identité et de la Caraïbe, l'identité de nos peuples, que nous sommes des peuples caribéens, que nous avons la même culture, la même alimentation, la, et la danse. Et alors qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'unité la, la, de la Caraïbe est plus importante, surtout face à toute, à toute action, à tout essai de, de, de nous diviser. Il faut défendre toujours l'unité de la Caraïbe. C'est pourquoi nous sommes tous caribéens. Hier, j'ai eu l'occasion, effectivement, de contacter des femmes de la Guadeloupe, membres de l'Union des femmes guadeloupaines. On a échangé, on a tra... on a échangé surtout sur le travail qu'on fait du point de vue, du point de vue social, pour le bien-être des femmes. Et je disais. Actuellement à Cuba, et après les, les élections et de, de la création de, de l'Assemblée nationale le 26 mars dernier, on constate dans le Parlement cubain la présence de, de 55% des femmes cubaines. Et je disais que le Parlement cubain, c'est le deuxième Parlement au niveau mondial depuis le Rwanda à avoir des femmes cubaines au Parlement. Cela parle déjà du rôle et de l'importance de la femme cubaine à Cuba. Dans tous les projets que, que, qui font la révolution cubaine, la présence de la femme est très importante. Comme on l'a dit à un moment donné à Fidel Castro, la femme représente une révolution dans la révolution. Et alors, c'est le message que nous voudrions quand même transmettre pas seulement aux femmes de la Guadeloupe, mais à toutes les femmes de la Caraïbe. Qu'il faut unir aussi pour défendre les conquêtes et la position de, de la femme dans notre région. Bon, en tant qu'expérience comme députée, parce qu'il bon, faut dire que mon mandat finit en, en avril, c'est avril, mais comme députée, je veux dire qu'on a beaucoup travaillé. Tout d'abord, pour défendre les droits, les droits des femmes. L'événement qui m'a marqué le plus, c'est le travail qu'on a fait au niveau des bases et au niveau de la province pendant le temps de la Covid-19. Parce qu'on a commencé à travailler, pas seulement avec les femmes, on a pu insérer en plus des femmes, on a, mis, on a travaillé avec les jeunes, avec les délégués des bases. Moi, je continue, je suis encore déléguée de base du pouvoir populaire. On a travaillé avec les artistes, avec tout le monde, toute la communauté s'est mise en fonction de faire face, de défendre la population de cette maladie qui s'appelle Covid-19. En plus, au niveau de la base, à Cuba, nous avons la Fédération des femmes cubaines, que c'est une organisation sociale qui travaille de façon étroite avec nous, avec le Parlement. Et Nous avons quand même appuyé, soutenu, discuté, analysé dans le Parlement cubain des, des lois qui favorisent pas seulement la position des femmes dans le pays, si nous avons adopté les codes des familles qui ont euh, été adoptés parce que comme la société, la structure de la société a changé, alors, on a, on a décidé de, changer, de les mettre en contexte. Oui, parce qu'on ne, ne parle pas seulement d'une seule famille, on parle de plusieurs familles. On a, on a analysé, on a les codes, les codes pénals à travers lesquels on donne le plus de droits à la population cubaine. Enfin, on a travaillé ensemble plusieurs lois qui favorisent et, et, et qui renforce notre euh, système politique. Et tout ça, on le fait ensemble, au niveau de députés, au niveau de délégués, parce qu'il faut dire, et ça, a quelque chose que je crois que c'était important, les députés qui vont, ce sont des personnes comme les autres, non il n'a pas de privilèges, il n'a pas d'un salaire supplémentaire, il n'a pas de voiture. Il a, alors, on vit normalement dans la population et on répond. Hein, à la population eh, qui vous a élu comme député ou comme délégué. Et la population a les droits de... Alors, si vous n'accomplissez si pas tous les... les, les comment on les demande, qu'on vous a chargé en tant que député, vous pouvez, vous pouvez être révoqué. Et ça, c'est comme ça. La population, le peuple, a les droits de révoquer, de vous révoquer du mandat. Si. Vous n'accomplissez pas avec le mandat qui vous a donné le peuple. Et je crois que ça, c'est que ça, c'est, ça, c'est important. Il y a quelque chose aussi euh, qu'en même temps, tous les députés, tous les délégués rendent compte au peuple minimum deux fois par an de sa gestion. Et alors le peuple peut peut analyser, peut valoriser si vous travaillez bien, si vous ne travaillez pas. Le peuple vous demande, vous demande. Et en plus, une fois par semaine. Vous devez, avoir, vous devez recevoir, ça c'est obligatoire, une fois par semaine, tous les électeurs ayant des problèmes. Oui, vous devez recevoir et quand on veut, quand on veut passer les problèmes qu'ils ont, vous, devez, vous avez 60 jours pour leur donner la réponse. Et le peuple exige, parce que, comme on dit, à Cuba, c'est le peuple qui commande. Au nom de Cuba Coopération Guadeloupe et de Cuba Coopération France, au nom de tous les sympathisants, parce que quand on a fait la résidence, il y a plein de, de personnes qui nous ont aidés, qui nous ont offert des draps, des, des, des lits, des têtes d'oreiller, de la nourriture. Donc euh, permets-moi de t'offrir euh, ce livre d'Ernest Pépin, qui est en espagnol, qui a, été, qui a gagné le prix de las Américas. La et qui nous, et, et nous l'a offert un soir de basse terre quand on a fait le gala de clôture de, de la résidence. Avec les musiciens cubains. Donc, c'est un. Quand il m'a donné deux, je te donne un. Je garde l'autre. Je garde l'autre. Et parce que je sais que Pépin est, est un poète guadeloupéen très connu à Cuba, est très apprécié. Donc, c'est un plaisir au nom de l'association, au nom de mes complices de la ville de Pointe-à-Pitre, parce que il faut savoir que je, je fais partie de la commission culture de la ville de Pointe-à-Pitre. Je ne suis pas élu. Mais ils me font la confiance et l'amitié de, de m'accepter à, à leur côté dans la commission culture. Donc voilà, c'est euh, pour ça que tu vois, le, le maire s'est excusé. Euh, tu as deux élus maires adjoints qui sont là. Euh, voilà. et tu, mon ami Thierry qui est parti, fait partie de la commission culture. Alors, que ton séjour soit le plus riche possible, le plus... que le sillon que tu traces soit bien profond et bien large pour pouvoir mettre les graines, pour faire pousser les plantes, les arbres, les baobabs de l'amitié. En tout cas, merci beaucoup aux amis de Cuba, merci à Evelyne et merci à, à notre ami Murphy et à, à mon ami Del Caribe también. Con sabore sentimiento. Merci, euh, moi je, je vous remercie. Merci de ces cadeaux que je vais amener, je vais lire, je vais analyser, je vais étudier, parce que ça signifie aussi un lien entre Cuba et la Guadeloupe. Merci à tous pour la pour la présence. Et je crois qu'il y a qu'il a des points communs qu'on qu devra chercher le temps pour continuer à discuter. C'est pas si ce n'est pas cette année, alors on cherchera le temps. Et j'espère, j'espère, je suis sûre que cette visite va ouvrir toutes les portes à une coopération, une collaboration plus profonde entre nos peuples guadeloupéens et cuba. Merci pour l'accueil. Je vous remercie à tous. Merci. Merci à vous.